Chaque individu est le résultat des choix qu'il a fait. Chaque décision, chaque mot, chaque action, chaque silence, définit qui nous sommes, qui nous aurions pu être, qui nous serons. On peut choisir de vivre la tête baissée, de rester dans le rang, d'obéir aux ordres, de devenir celui que d'autres veulent que nous soyons. Ou on peut choisir de vivre debout, de se battre pour ses idéaux, et de devenir celui qu'on est vraiment. À travers ces choix... Chacun d'entre nous écrit son histoire. J'ai fait mes choix. J'ai choisi qui je voulais être. Je m'appelle Connor. Je suis un androïde créé par CyberLife. Ma mission est de stopper les déviants. C'est pour ça que j'ai été conçu. Ce que je vais faire maintenant dépend de vous.